Doubois, comment est la réunion C'est Tijan Aujourd'hui, on voit Tissouos, mon petit cafrine avec trois notes, le Do, le Sol et le La mineur un petit capot à la troisième case Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche et puis on commence comme d'habitude après l'intro <rire> Un capot à la troisième case les notes, le Do, le Sol et le La mineur. Donc c'est des notes du début jusqu'à la fin qui tournent en boucle. Donc Do, Sol, La mineur. Do, Sol, La mineur. Donc euh, le rythme. Mon petit café, n'a pas besoin de donc. encore là. N'a des l'ensemble, bondier, nous va sentre maloya. Appelle un soir, t'es fait frider, moi t'es à ton Moi, la pas perdre l'espoir, moi la gain courage. Donc il fait mon petit café, do, la pas besoin plaire. Sol, ton café est encore là. Celui-là. <rire> donc. N'a des foules ensemble, bon Dieu, nous va sentir Maloya au là rappelle un soir, t'es fait frédéor, Sol Moi Sol, moitié à ton Aoula, mais moi, la pape de l'espoir, moi, la gain courage. La rythmique de la main droite, Toujours accentuer le dernier bas. Et le dernier bas, au lieu de, de gratter toutes les cordes, essaye de, de prendre la moitié à partir de, à partir de la corde du sol. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Mon petit Catherine n'a pas besoin de périr ton café N'a des foules ensemble, mon Dieu nous va sans malloyant Appelle à soi, t'es fait fri mon Dieu attend à ou. Moi, la papier de l'espoir, moi, la gueule Là il fait noir, il fait froid dehors Mon cœur te bat fort Catherine, mon tête te travaille Là il fait noir, il fait froid dehors La ligne t'éclaire à moi, la même moi t'ai fait mon prière Le temps finit passé Catherine, le temps finit couler mon cœur donne des espoirs, la rivière fait noir. même si un jour nous l'a fait une ma wapita faut faire, l'amour faut qu'on ait amené, je n'ai pas semblé d'offer, là il fait noir, il fait fruit dehors Donc voilà, la vidéo se termine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, partage la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça donne la force et ça m'aide à avancer sur ma chaîne. Donc si tu as des choses à dire, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Si tu veux taper la discute, eh ben, j'ai d'autres réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Et euh, si tu n'as pas vu mes autres tutos, je te laisse le lien également en haut. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bon, elle euh, commence à faire beaucoup là les coupins. Donc euh, clique sur ma petite tête là. Abonne-toi à ma chaîne. Et active la petite cloche pour les prochains tutos. Et on se redonne rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude, après la messe pour d'autres tutos. Doubo